D'accord. Euh... Oh! Je me souviens plus où est le chat. Oh non! J'ai oublié! Oh! Oh! Mon cœur bat très fort et très vite. Je suis anxieux. Moi, je connais un bon truc pour se détendre. Répète après moi. Toi aussi. Doux, doux, doucement. Doux, doux, doucement. Doucement, lent, lent, lentement, lent, lent, lentement, calme, calme, calmement, calme, calme, calmement, doux, doux, doux, doux doucement, lent, lent, lent lentement, calme, calme, calme, calmement. Tu vas pouvoir mm. te concentrer maintenant. Tout, doucement, doucement. Euh, je pense que c'est lui le chat. Oh oui, je l'ai eu! <rire> Bravo! Oh, merci. <rire> à ton tour. Oui.